Bah, là, c'est notre premier stage euh, après l'hiver, après euh, toute cette période compliquée du, du Covid. Là, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver toute l'équipe et, et comme d'hab, une super équipe dynamique, jeune, euh, avec les copains et sur un super stage en itinérance vélo ou même avec un passage, euh, des passages à la maison dans les, dans les vallées et les régions qu'on aime. Donc c'est hyper agréable de faire découvrir et de découvrir euh, chez les uns et chez les autres. Et, voilà, euh, en vélo c'est super agréable en ce moment, on roule en peloton tous ensemble, on se croit un peu autour de France, on, on appuie sur les pédales, on se fait un peu la guerre, on roule tranquille, enfin ouais, c'est super stage convivial et ça fait une bonne base de foncier surtout aussi. col de Sarenne ça se fait bien, c'est rapide, vous allez en haut, après euh, la descente est un peu merdique d'après Sam, donc soyez prudents dans la descente, un peu, la route est un peu défoncée. Mais ça évite de descendre à Bourdoisan et ça la Petite Nationale, donc c'est plus sympa. Vous allez arriver à Misoin, à Misoin pour choper la Nationale qui monte vers le col du Lotaré. Donc on est à gauche, je direction directement du Lotaré. C'est là où il y a les tunnels, où il y a toute une lumière rouge. Non, je... Vu que je suis de Maurienne, on a quand même pas mal de cols assez mythiques autour de la maison. Donc ouais, c'est plus de la montagne, pas trop de plat. Et j'aime bien, c'est un bon moyen de voyager et de découvrir de nouvelles montagnes. je m'entraîne très très régulièrement et puis là on a l'occasion de faire un très beau stage vélo avec la fédération. Donc c'est une super occasion de, de m'entraîner en vélo, surtout en groupe. Bah, ça va pas mal le dernier kilomètre euh, il fait un peu mal. Finalement le devant ça enfin, avant c'est un peu ça va, c'est roulant quand même, ça roule bien, tu roules à 18-20, si tu te mets un peu taquet, c'est marrant ça, ça en un changement de vie et tout parce que j'ai eu un petit bout donc euh, forcément ça change les choses il faut planifier moi madame fait du sport aussi à côté donc euh, il en faut pour tout le monde donc on essaye de s'adapter et, et voilà maintenant on verra faut trouver un, un équilibre ouais ouais tu vois voilà tranquillement euh, d'habitude il y en a toujours un ou deux qui est au dessus et puis euh... c'est qu'on est bien hydraté du coup bah, non ah ouais? Je vais être en dessous d'un 0,20 pour être bien hydraté. Ah merde! C'est-à-dire que l'urine est vachement dense. Je vois déjà la couleur. Ouais, ouais, ouais. L'urine est vachement dense ouais, et euh... je fais que voir. Moi, je viens de faire bah, la plagne Et en ce moment, je me prépare enfin je me prépare souvent plutôt en trail. Mais là, on a eu un, un gros stage de vélo à faire euh, avec la Félé. Donc, c'est top. Euh, J'ai essayé de rouler un petit peu quand même. Euh, ça nous fait faire pas mal de foncier, donc c'est bien. Et puis euh, je vais reprendre un peu le trail je pense euh, après avec les courses qui ont été, euh, euh, qui vont avoir lieu en août et en septembre. je mmh. rien un peu nous arriver marie. Ouais, bon. euh... Là... Euh... Bah, dès qu'on est prêt, quoi. Du coup, bah, du... Ah par contre les, les, les, oui, les balises. Les balises, vous les mettez. Euh... Oui, c'est oui, vrai que là, du coup, sur le stage, euh, ça permet aussi d'avoir euh, une logistique qui nous, qui nous accompagne. Euh, donc Vu qu'on fait un parcours en itinérance, euh, les entraîneurs nous prennent les sacs. Euh, on est ravitaillé très régulièrement avec les bidons, euh, euh, la nourriture. Donc euh, voilà, ça c'est pareil, on n'a rien à porter sur le vélo. Donc euh, ça permet aussi vraiment d'être plus tranquille, de partir plus light et euh, de pouvoir... Euh, faire des plus, des plus grandes distances, donc ça c'est vraiment agréable et si on n'avait pas le stage, on ne peut pas le faire comme ça facilement. Quoi.